Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux règles fondamentales que j'ai découvertes et expérimentées pour définir mes objectifs. En effet, cette semaine, j'ai pris du retard pour écrire ma chronique. D'abord, parce que j'ai eu une crève monumentale. Je pense que ça s'entend encore. Ensuite, parce qu'il fallait vraiment que j'avance urgemment sur un système d'irrigation pour mes arbres fruitiers. Et enfin, parce qu'un ami m'a apporté deux ruches. Un magnifique cadeau mais une demi-journée de travail pour bien les installer, et puis pour prendre ma première leçon. Du coup, hier soir, je râlais, en pensant que je m'étais mal organisé, que je ne serais pas capable de faire mon article à temps, que j'étais nul. Un tunnel classique de pensées négatives, que vous connaissez peut-être, et que je parcours encore assez régulièrement, dès que j'ai l'impression que je ne fais pas ce qui était prévu, que je ne suis pas mon plan, et que je n'atteins pas mes objectifs. Que ce soit à 5 ans, à 1 an, à 1 un mois, une semaine, peu importe. Pour ressortir de ce trou, j'ai commencé par appliquer une règle que j'ai apprise de David del Rosario, ce chercheur en neurosciences dont je vous ai déjà parlé. Je me suis demandé, mais est-ce que ces pensées me sont utiles ici et maintenant La réponse était non, évidemment. Et j'ai constaté que le seul fait de me dire que ces pensées critiques ne m'étaient pas utiles, de les laisser glisser, les a fait disparaître. J'ai commencé à voir la situation sous un autre angle, parce que mon cerveau à la place m'a proposé d'autres pensées. La réflexion qui est arrivée le plus vite et le plus fort portait sur la manière dont je fixais mes objectifs. Au lieu de « tu n'es pas capable de tenir tes engagements, même s'il s'agit simplement de publier un article par semaine à la même heure », je me suis dit « mais est-ce qu'il est vital pour moi que mon article soit publié le dimanche matin ?» Et je me suis souvenu à ce moment-là d'un échange que j'ai eu avec le même David Del Rosario dans un workshop qu'il a organisé cette semaine intitulé « del miedo a la confianza »,« de la peur à la confiance ». Dans cet atelier David a montré comment nos peurs sont liées pour l'essentiel au fait que nous considérons notre vision du monde comme une représentation fidèle de la réalité. Alors qu'en fait, nous n'en avons qu'une image très partielle. Nos sens ne peuvent nous fournir que 5% d'une situation. Et sur, 5, sur ces 5%, nos capacités d'attention limitées ne vont garder que 10%. Donc, nous construisons notre analyse immédiate, puis nos souvenirs, avec seulement 0,5% de la réalité. Ça devrait déjà nous inciter à être beaucoup plus humbles lorsque nous pensons avoir raison. Or, notre, cher, notre cerveau cherche en permanence à nous proposer une vision cohérente du monde, même si c'est à partir d'une réalité tronquée, filtrée, à 95,5%. Et il y a un domaine dans lequel ce processus est particulièrement risqué, la prévision. Nous continuons à voir le temps comme une ligne droite, avec le passé à gauche et le futur à droite. Toujours dans cette vision linéaire, le présent n'est qu'un point entre le passé et le futur. Or, depuis Edward Lorenz et sa théorie du chaos, ou sa version grand public qu'il a baptisé l'effet papillon, nous savons qu'en réalité, la vie est un processus non linéaire, extrêmement dépendant des conditions présentes. Dès que nous essayons de faire des prévisions, trop lointaines, leur validité diminue, parce qu'au fur et à mesure, de données, nouvelles données viennent se rajouter. Quand nous regardons les prévisions météo à 5 jours, nous savons bien qu'elles sont assez peu fiables et qu'il vaudra mieux retourner vérifier ces prévisions un ou deux jours avant de partir en promenade. Pourtant, lorsque nous nous fixons des objectifs pour les prochains mois, nous les gravons dans le marbre et nous gardons les yeux rivés sur cette cible, alors qu'elle est chaque jour un peu plus éloignée de la réalité. Du coup, la règle numéro 2, c'est de garder nos objectifs vivants. Au lieu de piloter notre vie en regardant le passé, c'est-à-dire une vision réinterprétée par la mémoire de nos vies, ou en fixant notre attention sur le futur, nous ferions mieux d'être beaucoup plus focalisés sur l'ici et maintenant et de raccourcir notre horizon de prévision au maximum. Et là, c'est le moment où j'ai craqué. Tout ce que disait David me paraissait évident. Et pourtant, le gap avec ma méthode actuelle de faire était trop important. Je n'arrivais pas à réconcilier les deux. Du coup, je lui ai posé la question suivante. En gros, est-ce que tu es en train de me dire que pour diriger ma vie professionnelle et mon business, il est inutile de faire des prévisions que, et donc que je n'ai qu'à abandonner mon habitude de me fixer des objectifs Il me suffirait de m'asseoir sur un banc devant chez moi et de me laisser porter par le courant de la vie. J'étais un tout petit peu agacé, je dois bien l'avouer. Mais j'ai adoré sa réponse. Pour lui, l'objectif, ce n'est pas le méchant du film. Le problème c'est que nous attachons notre bonheur à nos objectifs. Ce que nous devons faire, c'est de garder nos objectifs vivants. Je dois rester totalement ouvert à lâcher mon objectif si les conditions actuelles changent. Et je ne dois pas avoir l'impression d'un échec lorsque j'abandonne la première version de mon objectif. Le vrai échec, la vraie erreur, ce serait de nous opposer au mouvement de la vie et de vouloir garder à tout prix notre vision fixée dans le passé de notre objectif. Quand nous avons décidé de tel ou tel objectif, avec les conditions du moment, nous pensions que la réalisation de cet objectif nous rendrait heureux. Et justement, nous le pensions. Ce qui signifie que nous n'en étions pas certains. Ben, C'est là encore une image mentale. D'ailleurs, combien de fois avons-nous été déçus après l'atteinte d'un objectif, en nous rendant compte que ça ne procurait pas un bonheur aussi intense que ce que nous avions imaginé Je peux donc, à chaque moment, renoncer à tel ou tel objectif, ou le modifier, sans me sentir pour autant... Victime ou coupable L'objectif, c'est un outil qui est utile au pilotage de notre vie. Ok, mais notre erreur, c'est de transformer cet outil en la condition de notre bonheur. Continuons à nous fixer les objectifs, mais très régulièrement, vérifions si les conditions n'ont pas changé, et elles auront forcément changé. Et alors, si ces changements sont trop importants, réévaluons nos objectifs. Lorsque nous, ad nous adaptons nos choix, nos décisions, nos objectifs au changement du monde qui nous entoure, ça ne veut pas dire que nous avons fait une erreur. Ça signifie simplement que nous avons pris conscience que la vie n'est pas un processus linéaire. Et vouloir avoir raison contre la vie est une attitude évidemment vouée à l'échec. Après tout, cet article, <rire> il n'a que 12 heures de retard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. A bientôt.